Bonjour, le Père Noël étant absent actuellement pour des raisons personnelles, c'est moi aujourd'hui qui vais ouvrir le calendrier Yu-Gi-Oh Alors nous sommes le 12, on va donc ouvrir le 12, je vous préviens ça va être moins fun, hein, je suis pas le Père Noël moi. Et euh, je suis tout aussi content que lui puisqu'aujourd'hui c'est la sphère Kuriboh. Oh, merde Oh non Elle est tombée c'est la sphère Kuribo que nous avons, elle est magnifique. Donc, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, changer le monstre attaquant en position de défense. Lorsque vous invoquez rituellement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Autrement dit, c'est une carte aussi bien utile pour se défendre que pour invoquer rituellement un monstre. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous amis, je vous dis à demain pour une autre ouverture du calendrier. Je ne sais pas si le Père Noël sera présent, mais mon petit doigt me dit qu'il ne sera pas là de si Enfin, j'espère.